Eric Chabrière, on vous retrouve en direct sur LCI. Encore une fois, vous êtes le bras droit du professeur Raoult qu'on a vu dans ce reportage. Vous en êtes tout à Marseille Est-ce que euh, vous continuez à distribuer cette chloroquine à, à, aux patients qui ont les, les symptômes Et vous en avez traité combien Alors tout d'abord, je ne suis pas le bras droit, je suis un collaborateur de Didier Raoult comme de, euh, beaucoup d'autres. Euh, bien sûr qu'à Marseille... Euh, suite aux résultats que nous avons eus, les personnes sont traitées avec l'hydroxychloroquine et avec l'azithromycine. Moi, je vous remercie de cette invitation, justement, qui permet de rétablir certains faits, parce qu'on entend beaucoup de choses qui, à mon avis, euh, euh, désarçonnent les téléspectateurs et les Français en général. Alors, l'hydroxychloroquine, on entend que c'est dangereux. Alors ce qu'il faut bien préciser, comme je l'ai entendu, c'est une molécule qui est utilisée depuis de très nombreuses années, qui a été donnée à des millions de personnes, et on le donne souvent à des personnes qui sont en parfaite santé, qui voyagent, des personnes qui vont voyager en Afrique. Donc on donne un médicament à des personnes qui ne sont pas malades, donc ça veut, on va dire, montrer les risques de cette molécule qui sont très très faibles. Notamment donc, euh, là, sur, les, nous, sur, sur les effets secondaires, il y en a peu je crois hein. Il ben, y en a très peu. C'est-à-dire que quand on discute avec la plupart des personnes, et même justement il euh, y a cinq minutes avec votre caméraman, quand les personnes voyagent en Afrique, ils ont pris la nivaquine. Donc les gens ne comprennent pas les effets secondaires qu'on leur raconte comme si c'était une molécule qui était hautement toxique, puisque c'est une molécule qui a été utilisée et qu'on donne à des personnes qui ne sont pas malades aux voyageurs. Et maintenant... Pour le donner à des personnes malades du corona, ça pose des problèmes. Donc il faut à un moment donné se poser des, des questions. Mmh. Donc nous, on, a, on est parti sur la bibliographie en voyant qu'il y avait des études in vitro qui fonctionnaient. Les Chinois ont précisé qu'ils avaient utilisé la chloroquine avec de bons résultats. Donc on a refait l'expérience à Marseille pour le voir. Une différence qu'on peut mettre à notre profit, c'est qu'on a rajouté un antibactérien pour éviter les complications bactériennes euh, en cas d'infection euh, pulmonaire mais cet antibiotique n'a pas été choisi de façon anodine puisqu'il avait des propriétés aussi antivirales en plus des, des propriétés antibactériennes et l'association des deux effectivement est hautement spectaculaire puisqu'on passe d'un portage euh, nul chez 100% euh, des personnes, plus de détection du virus. Alors là aussi ça m'amène à ma de, on, va, on va dire finalement à ma deuxième euh, euh, interrogation j'entends, ah mais ça ne fait que baisser la charge virale. Donc, pour les téléspectateurs, euh, je pense qu'ils connaissent très très bien, on va dire, malheureusement, le VIH et le sida, où personne ne guérit du sida, on donne une trithérapie, et l'effet de cette trithérapie baisse la charge virale. Qui ne devient, dans certains cas, plus détectable et, pour conséquence, on n'a pas les complications et on ne transmet pas la maladie. Donc, on n'a on jamais dit qu'on avait un traitement miraculeux. On dit qu'on a un traitement qui permet, de façon spectaculaire, de faire baisser en six jours la charge virale. Donc, un médicament. Mais, alors, attendez, peu de attendez. Risque, attendez. Qui vous nous dites, cher. vous nous dites ce soir sur LCI que l'administration les, les, enfin, les, de la chloroquine que vous avez fait avec cet euh, antibiotique, ça marche. Il y a, il y a un taux d'échec de zéro. Ça marche très bien on va dire. On a une baisse spectaculaire comme vous avez pu le voir dans l'article et c'est pour cela basé là-dessus que maintenant toutes les personnes détectées positivement qui ont le corona sont traitées avec l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Et vous en êtes à combien de cas Parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a donc une étude internationale, Discovery, qui a été euh, lancée, 3200 euh, cas, dont 800 pour la France. Mais vous, vous n'avez pas attendu euh, l'étude. Vous le faites systématiquement. Non, c'est systématique. Euh, L'IHU communiquera les résultats au ministère, au gouvernement... Et je pense que dans la semaine, vous allez avoir euh, les résultats de l'étude. Mais à un moment donné, j'entends que nous sommes en temps de guerre, qu'on a un ennemi, euh, ce virus. Mais il faut agir, il faut faire vite. Donc moi, je n'arrive pas à comprendre les tergiversations qu'il y a pour une molécule qui est une des plus connues au monde, avec des effets secondaires, mais vraiment très faibles, puisque, comme je vous le répète, on le donne à des gens en bonne santé, donc c'est pas pour les rendre malades, et que maintenant, on a une levée de bouclier. Alors, je suis d'accord, on n'est pas dans les systèmes classiques où on a le temps de mise en conformité des médicaments, mais voilà, on a quelque chose avec peu de danger et avec une efficacité drastique. Mais alors, est-ce que vous comprenez quand même certains spécialistes Pardon, et le ministre de la Santé qui dit Oui oui ça m'intéresse beaucoup, mais pour l'instant il n'y a que 24 quatre cas officiels, il n'y a pas eu d'essais placebo en parallèle et on doit suivre un, un chemin euh, expérimental euh, précis. mais. On a eu des personnes qui n'ont pas été traitées. Dans notre étude, il y a des témoins, euh, entre guillemets, négatifs qui ne sont pas euh, traités. Donc déjà, euh, ce pas, entre guillemets, euh, les critères les plus drastiques des études cliniques classiques, mais c'est quand même des résultats qui sont euh, scientifiquement euh, valides. Et en gros, euh, la statistique, c'est comme si à un moment donné, euh, vous regardez quelqu'un qui est guillotiné, et on regarde s'il est mort et qu'il faudrait recommencer. On passe, on va dire, avec 100%. Il n'y a on va dire on n'a pas besoin d'analyse statistique là-dessus. Après, bien sûr qu'il faut continuer, mais justement, plutôt que de rentrer dans des polémiques, il faut continuer à, à tester avec un médicament qui ne représente pas de risque. Moi, on va dire ce que je veux dire aussi, c'est que le professeur Raoult est une star internationale des maladies infectieuses. Euh, les collègues avec qui je suis sont les meilleurs spécialistes euh, mondiaux sur les maladies infectieuses. Donc... Vous aussi, demain, vous devez vous faire soigner, que vous avez les plus grands spécialistes avec des épreuves de titres, les publications euh, les plus prestigieuses qui vous disent « Utilisez ce médicament qui n'a pas de danger, ça fonctionne ». Et des gens qui n'ont jamais utilisé ce médicament, qu'est-ce que vous choisiriez Moi, je peux vous garantir que si j'étais euh, infecté, je prendrais euh, le traitement. Si ma maman serait infectée, je lui demanderais de venir à Marseille pour se faire traiter. Alors, il y a le problème de l'automédication. Il y a le problème de l'automédication. Vous avez vu que des pays comme, par exemple, le Maroc avait raflé, réquisitionné tous les stocks à Casablanca. Il y a Donald Trump qui dit, là aussi, on va y aller. il y en a plus en pharmacie. Euh, en plus en pharmacie. On n'en trouve plus de la chloroquine alors que c'est un médicament assez, assez basique. Et ça peut être un poison si on le dose trop fort. Mais comme tout médicament, si vous en prenez trop, vous avez des problèmes. C'est pour ça qu'on ne dit pas aux gens de faire de l'automédication, mais d'être diagnostiqué et en cas euh, de, de maladie avérée, de prendre le traitement. Euh, on n'a jamais dit aux gens de faire de l'automédication. On n'a jamais dit que c'était non plus miraculeux. On dit que ça fait euh, chuter la charge virale et qu'à l'heure actuelle, c'est quand même la meilleure piste que nous avons. Et je ne comprends pas les polémiques avec très peu de risques et peu coûteux. Je ne sais pas ce qu'il faut en plus. Hum. Est-ce que ça peut être pris en prévention voilà. également Moi, je, on va dire, c'est quelque chose qui va être analysé. Je pense que vous aurez des communiqués à ce sujet euh, plus tard. Mais pour l'instant, on va dire, le but, c'est de rendre les gens moins contagieux et de les traiter. C'est ce que fait ce médicament. Enfin, c'est ce qu'on a vu. Et de toute façon, toutes les tergiversations vont s'arrêter puisque c'est très rapide l'effet. Et donc, donc, quelques jours, tous les essais que les gens auront lancés à travers le monde, on aura les résultats. Mais pourtant, au ministère de la Santé, on nous dit les résultats, ça va être dans six semaines. Vous, vous nous dites c'est dès cette semaine. Écoutez, moi, je ne sais pas. Je ne, je ne suis pas au ministère. Euh, je sais que les gens le testent. Nous, on le teste en continu. On va avoir de nouvelles datas qui vont arriver, qui pourront, on va dire, euh, étayer euh, l'indication de ce traitement. Vous savez qu'il y a certains confrères qui ne le officiel. disent pas forcément, hein, mais notamment en Ile-de-France, qui qui suivent vos prescriptions, qui le donnent à leurs malades euh, sans attendre euh, aucun, aucun feu vert. Et ça, vous leur dites continuer. Oui, exactement, on va dire. C'est euh, on a les, les. On va dire, les essais sont très euh, prometteurs et à un moment donné, il serait euh, dangereux d'attendre euh, pour, euh, on va dire, si on peut soigner les gens, et comme je le répète, avec très peu de risques si ça rentre dans le cadre euh, médical. Il n'y a vraiment aucun souci. Comme je vous dis, c'est une molécule qu'on a donnée à des millions de personnes pendant de nombreuses années pour des gens en bonne santé qui voyageaient. Donc euh, je ne sais même pas où, est, où sont les polémiques derrière. Mmh. Alors j'entends, on va dire, la molécule est dangereuse, il euh, n'y a pas assez de personnes, mais si vous voulez avoir euh, toutes les garanties et, et une AMM à la fin, euh, on se donne rendez-vous dans deux ans et on verra. Ouais. Euh, moi, j'ai entendu euh, le gouvernement qui a dit que nous sommes en état de guerre. Quand on est en état de guerre, on fait avec les moyens. Et pour l'instant, c'est une des meilleures pistes qui existent. Éric Chabrière, il y a le professeur Saliou qui est médecin biologie, spécialiste de vaccinologie et des maladies infectieuses, qui veut vous poser une question. Euh. Pas vous poser une question, mais je comprends tout à fait votre enthousiasme. Hein. Ça, euh, et euh, je ne pense pas qu'il y ait une grosse polémique, d'ailleurs. Parce que qu'effectivement, euh, la communauté scientifique s'est dit, tiens, sur 24 sujets, c'est peu. Il faut le vérifier sur davantage. Maintenant, vous avez davantage de données, alors tant mieux. À Paris, on l'utilise aussi. Et je tiens à dire que les médecins ont le droit de prescrire hors à en Bien clinique. Sûr. Et donc, euh, ils ont le droit de le faire. Mmh. Mais ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, il faut attendre et on aura les résultats que dans... 8 semaines, ça c'est bien d'ailleurs. Si ça enfin, ça c'est ce que dit le ministère oui, de la Santé. Sais, mais... Ça serait très bien si on peut inclure tous les sujets. Non mais euh, vous enfin... imaginez, 8 semaines c'est beaucoup trop long. eux disent c'est trop long. Eux disent c'est trop long. Oui, bien sûr, je sais bien. Mais... Vous non mais vous imaginez le nombre de morts en 8 semaines oui. ça, ça, non, Sa mais réaction... Pourquoi mais ça oui, s'est je je je dit C'est l'homologation Il faut inclure les sujets, 800, enfin il y a plusieurs centres, alors ça peut aller vite. Et puisqu'on peut l'administrer... Pour, on ah, a attends, tout à y gagner. Là, là, là, là, là. Dire. Alors là, on rentre dans. Euh, c'est difficile parce que là, on est dans un, dans un essai clinique. Oui. Les essais cliniques suivent des procédures hum. absolument strictes pour qu'ils soient validés. et Notre confrère de Marseille sait bien qu'un essai clinique, il y a des protocoles, oui. c'est un protocole. Non, mais est-ce qu'on en est encore tu... là quand les gens meurent vous, vous rappelez de, du SIDA et des protocoles compassionnels à l'époque où on essayait des choses, on les donnait parce qu'on se disait, euh, ben, on a tout à y gagner. Est-ce qu'on n'en est pas là Oui, il faut un essai clinique. Tel qu'il est en cours là, mais d'un autre côté, rien n'empêche. Et d'ailleurs, à Marseille, ils continuent leurs études, de prescrire et de oui, suivre et de voir les résultats. Alors, la réponse des Richard On a perdu du temps. Voilà, c'est qu'à un moment donné, il y a quand même des polémiques, puisque il y a quelque temps, lorsque le professeur Raoult a proposé un traitement à base d'hydroxychloroquine, euh, on va dire sa, sa proposition a été, on va dire, reçue presque de façon euh, farfelue. Euh, parce qu'il euh, s'était basé sur des études chinoises. Or, force est de constater que ça confirme, et qu'il y a une défiance par rapport à cette molécule, qui, je le répète, est quand même une molécule qui a été utilisée euh, largement, qui semble bien fonctionner, et qu'on ne comprend pas, euh, finalement, euh, tous ces blocages. Euh, moi, je répète, on va dire qu'on a quand même des spécialistes de niveaux mondiaux. On a la chance d'avoir à Marseille les meilleurs spécialistes du monde en maladies infectieuses, et force est de constater que j'ai l'impression que leur voix s'éteigne un peu, on va dire, en France. C'est repris aux états unis en Suisse, dans les autres pays, mais en France, la voix a du mal à, à percer. On a été, on va dire, financé par le grand emprunt, euh, justement, pour faire un pôle d'excellence en maladies infectieuses. C'est un jury international qui a décidé de faire un pôle de maladies infectieuses à Marseille. Euh, un bastion à la Vauban pour les maladies infectieuses. Et on voit... On est efficace. C'est vrai que mon chef, on va dire, est-ce que c'est l'homme le plus sympathique du monde euh, Je ne sais pas. En tous les cas, c'est une organisation militaire. Mais dans les états de crise, ça fonctionne. Et en tous les cas, on résout les problèmes. On est efficace en ce moment, aussi bien pour le diagnostic, que pour proposer ouais. un traitement, plutôt que d'attendre un vaccin qui arrivera après la guerre. Y a, y a, il Rodopila vous pose une question. Oui, non, ju juste une petite question que je me pose, j'imagine certains téléspectateurs, pourquoi ces freins, ces réactions au début Est-ce que c'est par rapport à la molécule, le doute, ou alors c'est plus des rivalités euh, entre, euh, euh, entre grandes villes, grands centres, entre barons de la médecine euh, Quand on ne connaît pas, quand on n'est pas dans ce milieu-là, on ne comprend pas. Comment expliquer ces, ces freins et ces rivalités je, je pense qu'on rentrera dans les polémiques après la crise. Là, ce n'est pas l'heure. Je pense que c'est, il faut travailler et trouver les solutions. On a besoin de toutes les forces actuellement pour résoudre les problèmes. Et après, on analysera, on va dire, pourquoi, sur quoi on aura pu gagner du temps. Et j'espère que le bénéfice, on va dire, de cette crise, c'est de trouver des solutions mmh. plus optimales dans le futur. Mais je pense que beaucoup de personnes donnent leur opinion sans connaître la molécule, sans jamais l'avoir prescrite. Alors que nous, à Marseille, on... on, on on va dire, on a dix ans d'expérience, même beaucoup plus, on va dire, moi personnellement, on va dire, elle est dosée chaque semaine dans mon service depuis dix ans. Donc, plusieurs milliers de patients ont suivi cette molécule. Donc, quand on dit quelque chose, on le dit en connaissance de cause. Euh, ce ne sont pas des savants fous à Marseille. Ce sont des, des stars internationales, je le répète, dans leur discipline. Et souvent, beaucoup plus qualifiés que les détracteurs. Donc, à mon donné... Euh, ah, je sais pas, je dirais, je, je pense que c'est une question de bon sens. Oui. Éric Chabrière, justement, Et... non, Donald content. Trump, on l'a vu dans le sujet avant, s'intéresse énormément à vous, on attend beaucoup. Vous avez des contacts avec l'étranger, notamment les anglo-saxons Ils vous appellent, ils cherchent à savoir où vous en êtes Nous, notre protocole, on le distribue à toutes les personnes qui veulent l'avoir. Euh, les gens, entre guillemets, sont, euh, connaissent la molécule, connaissent, on va dire, ces effets secondaires qui sont très minimes euh, et se disent, mais s'il y a quelque chose qui fonctionne, euh, autant l'essayer. Peu de risques. En plus, si quand bien même la molécule, on l'utilisait, on a quoi 16 000 personnes positives en France pas On va dire on le donne plus aux voyageurs. Enfin, à un moment donné, on est en train d'avoir de, des angoisses sur des choses que je ne comprends pas. Éric mmh. Chabrière, il faut euh, votre moi, traitement, l'administrer au, au, au début de la maladie C'est-à-dire quand les, les symptômes sont les, sont les, les premiers, c'est là que c'est le plus efficace Ou bien de toute façon, c'est 100% à tous les coups je veux, Moi, je ne suis pas spécialiste, mais si quelqu'un, par exemple, commence à être entubé, est-ce que vous lui donnez quand même ou bien c'est trop tard bah, on va dire, envie de dire que euh, plus tôt on traite, mieux c'est. Euh, si le virus fait des dégâts euh, pulmonaires, euh, le, on va dire faire baisser la charge virale n'aura aucun effet. C'est autre chose. Là, c'est de la réanimation. Euh, ce qui est important, c'est que dit que la personne était testée positivement, si on fait baisser sa charge virale, eh ben, on peut attendre deux effets. C'est un, que la personne soit moins contagieuse puisqu'il y aura plus de virus et deux... Ce qu'on peut espérer, c'est aussi une guérison plus rapide avec moins de, de complications. Et c'est ça ce qu'on est en train de regarder euh, petit à petit avec plus de recul. Mais les résultats, entre plus de charges virales au bout de six jours, les résultats sont spectaculaires. Après j'entends traitement miracle, mais on va dire, euh, le professeur Raoult ne s'est jamais placé en messie, il n'a jamais parlé de miracle, il dit qu'il a un traitement qui fait baisser la charge virale. Moi je fais le, la, le lien avec les trithérapies pour le VIH qui ont montré leur efficacité. Mmh. Évidemment. Donc vous nous dites ce soir, euh, quelqu'un qui arrive chez nous à Marseille, on lui donne cette chloroquine avec un, un antibiotique et ça marche vous à vous 100%, et cette semaine vous allez diffuser de nouveaux résultats. Voilà, on va dire, après je laisse euh, le professeur Raoult, on va dire, euh, communiquer dessus, mais de toute façon tous les résultats que nous aurons, positifs ou négatifs, seront euh, envoyés dans un premier temps au gouvernement. Puis ensuite, euh, on fera un communiqué de presse. De toute façon, toute personne peut suivre sur notre site IHU Méditerranée Infection, vous verrez toutes les vidéos, la chronologie, à quel moment on a dit, euh, derrière, on, on, on a assumé notre devoir de communication et de proposer des solutions à une crise. Sanofi envisage de, de, de produire 300 000 doses, je crois, et de façon gratuite, mais attend le feu vert du gouvernement. Vous, ça vous étonne, ça Il faut le faire tout de suite On va dire, là-dessus, je ne vais pas, on va dire, me mêler euh, de politique. Euh, on va dire, on a un traitement. Autant, on va dire, le donner aux gens qui sont... En tout cas, c'est ce qu'on fait à Marseille. Donc, moi, ce que je peux euh, que vous conseiller, c'est d'imiter ce qu'on fait à Marseille. Et comme je vous dis, euh, nous ne sommes pas des savants fous. Euh, il y a par, parmi mes collègues les plus éminents spécialistes des maladies infectieuses. Euh, le professeur Raoult, qui est vraiment une sommité internationale euh, rare... Euh, j'ai envie dire, regardez la personne qui est la plus euh, compétente dans ce domaine, qui connaît le mieux la chloroquine et à qui il faut faire confiance, je pense que la réponse est claire. Eric Chabrière, interview euh, exclusive sur euh, LCI, professeur à l'Institut des maladies infectieuses de Marseille et qui travaille avec le professeur Raoult qui a mis au point ce euh, traitement à la chloroquine contre ce coronavirus qui suscite un immense espoir dans le monde entier.